C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint, mais il est si bon pour moi. Dans le... Donne-moi l'ancien, oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi, apôtre, donne-moi l'ancien, oui, donne-moi l'ancien oui, donne évangile, il est si bon pour moi. Nous le reposons sous ton mérite, mon bénéfice Seigneur. Nous reposons sur ce que toi, tu as fait pour nous. Amen, amen. Et c'est pour ça que ce matin, nous nous tenons devant ta face, sur notre Dieu, pour pouvoir réellement glorifier ton Seigneur. Merci encore parce que tu nous as inspirés au travers des sons et des cantiques. Nous t'avons glorifié et tu es venu aussi, Père Saint, oh Dieu, consoler aussi nos cœurs par ta présence glorieuse, mon Seigneur. Tu as soutenu nos âmes, mon béni, mon Père. Oh Dieu, tu as réellement fortifié nos cœurs davantage, mon Roi. Ce matin, nous voulons te dire tu es vraiment vivant. Oui, tu l'as dit dans ta parole à toi, mon bel-aimé Patbisson, que tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Nous voyons que tu es vraiment le Dieu de ta parole. Ce que tu déclares, tu le tiens, Seigneur, et tu l'accomplis aussi, mon sauveur. Oh, nous voulons vraiment être semblables à toi, mon sauveur. Nous voulons réellement marcher avec toi, Amen. comme tu as marché cette terre, mon bénémoine pate -Vissant. Nous voulons réellement faire ta volonté à toi, comme tu l'as désiré, mon mes Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons davantage de toi, pour connaître ce que tu attends de nous, mon sauveur. Nous voulons davantage apprendre de toi, oh, notre Dieu. Seigneur, nous avons vraiment soif du Dieu vivant. Nous avons soif du grand enseignant, c'est toi, mon bénémoine pate -Vissant. Nous avons soif du grand prédicateur, c'est toi, notre Seigneur Jésus. Oh, nous te désirons encore davantage. Quand toi tu es là, tous nous asseyons, mon bénémoir, Nous voulons t'écouter, mon bénémoir, Seigneur, nous parler, mon bénémoir, Patibissant. Qui connaît nos cœurs, ce n'est que toi, mon bénémoir, Patibissant. L'homme ne connaît pas nos cœurs, mon bénémoir, Patibissant. L'homme ne connaît pas nos désirs, mon bénémoir, Patibissant. Tu es le seul qui sonne le cœur. Sois encore béni encore aujourd'hui, Père. Souviens-toi de mon frère, et souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de chaque requête encore dans le cœur encore aujourd'hui, mon mes Patibissant. Souviens-toi, vraiment des larmes de ton peuple encore, mon De chaque prière qui monte devant ton trône de grâce, mon roi. Tu es le Dieu qui aime exaucer les prières. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci réellement parce que tu vis, mon Soba. Si tu n'étais pas là où c'est nous encore aujourd'hui, mon Soba, mais c'est parce que tu vis, Seigneur, nous avons la force et aussi la santé et aussi de vivre encore pour toi, Père. Merci pour chaque cantique qui a été chanté, mon bénémoine Père Tébissant. Merci pour chaque instrument qui a rétenti, Père Saint-Dieu. Pour chaque voix qui s'est levée encore devant toi, mon béni, mon Père pour chaque main qui a battu, bénédiction, pas pour pouvoir t'exalter, bénémoine Père saint au Dieu. Nous te disons merci, Père. Merci pour chaque cœur, mon roi. Et de nous être sincères, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh Dieu, parce que nous disions l'être pour toi, mon soba. Merci encore pour ce moment, béni. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion encore aujourd'hui dans différents pays, qui se sont levés tellement si tôt le matin, Seigneur Jésus, pour être en connexion à cet endroit. Et partout, ils prient aussi, béni, mais ne met pas, de mission dans chaque lieu où ton nom est invoqué, Seigneur, qui sont aussi bénis et protégés par toi, Père. Sois béni, mon Père Saint. Merci encore pour ce que tu fais, car nous t'avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que notre Dieu soit vraiment béni. Vous bénissez richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore avoir un jour comme celui-ci et que nous considérons comme étant une grâce et un privilège pour nous de pouvoir voir le soleil s'élever et de pouvoir être dans sa maison pour que nous puissions élever comme nous l'avons chanté au travers des chants et des cantiques et aussi glorifier son saint nom pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Et de réaliser aussi qu'il est vraiment le Dieu présent. Comme il a dit, les « Je suis » m'envoie vers vous. Pas les « J'étais » mais toujours les « Je suis » parce qu'il est toujours présent et qu'il est vraiment l'Éternel. Nous, nous réjouissons de ce que nous avons trouvé vraiment grâce à ses yeux pour que ces dieux soient vraiment aussi au milieu de nous. Pour pouvoir réellement aussi nous consoler, nous fortifier, nous soutenir et renouveler aussi nos forces, effectivement, afin que nous ne puissions pas nous lasser, mais que davantage nous prenions courage, même dans les moments les plus difficiles, que ces Seigneur puisse être toujours celui qui nous tient, et que nous voulons vraiment emboîter les pas dans ces pas aussi. Que le Seigneur vous bénisse, parce que l'amour que vous manifestez à son endroit, et aussi les efforts que vous fournissez de son vaines mais le Seigneur, notre Dieu est et c'est lui qui récompense effectivement chacun de nous. Et nous pouvons aussi le voir, c'est toujours les problèmes du cœur. C'est que le Seigneur, son de l'air et de cœur, il voit réellement aussi la profondeur de ton cœur, Il voit que Dieu vous bénisse. Il voit aussi la sincérité de votre âme. Ce que nous voulons être, c'est simplement être droit de cœur, être sincère, et quand nous le louons, nous le louons sincèrement. Plus profond de notre âme. C'est cela ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce qu'on ne peut pas le louer simplement par. Vous avez juste simplement par les lèvres, parce que nous ne sommes pas de ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes de ceux-là qui le connaissent et nous savons effectivement aussi pour quelles raisons nous pouvons lui dire qu'il est vraiment grand. Nous ne le disons pas parce que quelqu'un nous l'a dit. Bien sûr, quelqu'un peut l'avoir dit. Mais nous le disons parce que nous aussi, nous avons réalisé qu'il est vraiment grand. Nous sommes heureux d'avoir vraiment ce Dieu qui nous a accordé ce privilège de pouvoir aussi avoir une expérience véritable et profonde aussi avec lui. afin que nous puissions aussi dire aussi que je goûtais et j'ai réalisé combien l'éternel est vraiment bon. Il bénit chacun de vous qui êtes venu de loin comme de près. Et j'entends mon frère Philippe avec son amen. Je crois que ma soeur Lily aussi est là aussi, avec la petite Martha aussi. Et je vois aussi notre soeur Tabitha aussi qui vient de rentrer. Je pense à tout un chacun de ceux qui sont venus de loin comme de près. Notre soeur Esther qui est venue aussi avec notre soeur et notre frère, qui vous ont déjà été présentés. Nous remercions Dieu de ce qu'il continue d'attirer encore davantage. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Il bénit chacun de vous qui avez parcouru des kilomètres et des distances, effectivement, pour que ce matin, nous soyons là, afin de pouvoir aussi avoir la communion autour de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, sentez-vous toujours à l'aise. Nous sommes dans sa maison, pas dans ma maison, mais dans sa maison. Et sa maison, effectivement, c'est là où nous nous sentons bien, et que chacun de nous doit se sentir aussi le bienvenu. Parce que nous avons ces désirs, c'est que le Seigneur, notre Dieu, continue à pouvoir nous conduire, et surtout à pouvoir réellement nous parler pour que nous puissions être rassurés, effectivement, au plus profond de nos cœurs. Parce que nous avons besoin de cette assurance pour que nous puissions avoir, effectivement, aussi la certitude, effectivement, de notre marche avec Dieu. Nous ne voulons pas rester, effectivement, dans les incertitudes, parce qu'il s'agit réellement de quelque chose de très important dans notre marche, dans notre vie. Et comme nous pouvons toujours le réaliser, le salut n'est pas une question de groupe. Le salut a toujours été une question individuelle. Chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement se positionner sans regarder à son entour, mais soi-même. Effectivement, ce qu'il a né avec lui pour son propre salut. Effectivement, parce que les jours où vous partirez, vous ne partirez pas avec le groupe, vous partirez seul. Et même lorsqu'on parle effectivement de l'enlèvement, il ne s'agit pas d'un groupe, hein. il s'agit des individus. Un, comme la Bible dit, deux seront dans un lit, les deux seront enlevés. Non, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudront ensemble, effectivement, hein. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Ce n'est pas question de groupe, c'est question d'individu. Chacun de nous doit être conscient qu'effectivement, qu il, il doit être aussi dans cette position où son intérieur, comme les saintes écritures nous le disent dans Romains au chapitre 8, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, que nous sommes... Enfant de Dieu, c'est écrit, hein, c'est écrit comme ça dans les saintes Écritures. Donc, il faut qu'effectivement que l'assurance, effectivement, vous soit donnée par les seigneurs, qui vous prouve effectivement que vous l'êtes, et la chose est, et, et c'est important pour cela, parce que souvent, on a tendance à pouvoir regarder comme nous sommes nombreux, des millions, des millions. Alors, Dieu est avec nous. Dieu n'a jamais été dans la foule. Non, non, non, non, Dieu travaille toujours avec des individus et, et, et ça c'est ce que nous devons comprendre aussi. Et ces individus ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont comme ça, qui suivent comme des vous savez, des moutons. Non, non, effectivement ce sont des des hommes et des femmes qui ont été convaincus par Dieu et maintenant qui se sont sentis aussi concernés. Amen. Pas qu'ils sont venus parce qu'il y a une influence de quelqu'un. ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que Dieu te bénisse cest à dire que ils ont eu à pouvoir entendre individuellement. Ils ont dit, en tout cas, mm, mm, mm, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous vous souvenez de cela? Oui, parce qu'on les avait envoyés pour aller saisir. C'est Jésus qu'on n'aimait pas. ce Jésus dont on parlait toujours mal de lui, effectivement. Et quand ils sont arrivés avec la hargne pour pouvoir les saisir, vous vous souvenez? Alors, c'était des gars, Dieu te bénisse, ma soeur Lili. Et ils sont arrivés là, et puis ils l'ont trouvé en train de pouvoir prêcher la parole là. Alléluia. Oh Il était dans son travail. Et là, ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. Ce n'était plus les Sanhédrins qui pouvaient leur dire, il est comme ça, il est mauvais. Non, non, non. Ils l'ont eux-mêmes entendu. Quand ils ont entendu, ils étaient convaincus. Il dit, moi, ramener celui-ci au Sanédrin. Non, les Sanhédrins dans le est dans l'erreur. C'est pour ça qu'ils sont rentrés. dit, ah ah ah, pourquoi vous ne l'avez pas saisi Jamais ah, j'aime cela. Ah, il n'y a personne comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ça, c'est. Et c'est comme cela que chacun de nous, en tant que fils et, et fille de Dieu, nous sommes appelés, mon frère. Il ne s'agit pas effectivement de pouvoir être sous l'influence des uns comme des autres, effectivement. Parce qu'à la fin, tu ne seras pas couronné. Parce que la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu selon les règles. Ce n'est pas la foule chez toi qui doit arriver à pouvoir combattre et ça va que je dois rester dans les règles. Si les autres, non, mais moi je dois rester dans les règles parce que si je ne combats pas selon les règles, je ne serai pas donc couronné. Il s'agit de toi. Et Nous puissions réaliser que nous devons être concernés dans ce que le Seigneur notre Dieu dit, convaincu. Alors, nous prenons ainsi part effectivement, c'est à ce moment-là que nous pouvons aussi dire qu'effectivement que je suis l'un d'entre eux. Vous vous souvenez Ah oui, c'est la vérité, parce que vous vous souvenez de, de Zachée Il monta sur le sycomore. Il était aussi un étranger. Vous voyez cet immeu? Alors quand il s'arrêta là, il appela Zachée. L'homme a failli tomber du sycomore. Ah oui, Vous vous souvenez Nathanaël. Vous vous souvenez et il dit, mais d'où me connais-tu? Vous vous souvenez? Il dit, lorsque tu étais là, sous ces figuets, quand Philippe t'appela, j'étais vu. Il le voyait, il connaissait même son nom. Sachez, il était il dit, non, que son nom soit béni. Il s'arrête sous les, sous cet arceau, comment, l'homme était au-dessus. pourtant, il y avait une grande foule. Il n'a pas été dans cette maison de ces fou là mais c'est lui qui était au-dessus du ce qui se disait jamais personne ne peut me connaître, je suis là, et puis ceux qui sont peut-être, mais ceux qui sont là à côté, effectivement. Mais non amen, amen. Il s'arrête, effectivement, et quand il a appelé par son nom, il y a eu l'explosion. Il dit de ton âme. Non, j'aime Dieu, mon frère. Amen. Là, Zaché ne pouvait plus, ne pouvait pas dire que je ne le connais pas, je ne pas. Non Il a réellement réalisé que le Seigneur le connaissait. Amen. Et il est rentré dans sa maison, la vie des Achés a complètement changé. Vous remarquerez que chaque fois qu'il touchait l'un, ou qu'il appelait l'un, sa vie était complètement changée. Les vies, c'était la même chose. Et comme ça qu'ils sont tous partis. Mon frère et ma soeur, il s'agit de l'appel du Seigneur, notre Dieu. Pas d'un assemblement des gens ou des hommes, effectivement, que les hommes font. Non, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous l'a dit lui-même dans les scènes Écritures. nous lirons, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. On ne peut pas forcer l'aigle à pouvoir s'assembler. C'est lui-même qui vient. Il sent qu'il y a un appel de quelque chose parce que c'est vrai. Oui, frères et sœurs, nous devons, et comme, comme Job l'avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pour ça que j'ai parlé des choses simplement qui me dépassaient. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pour ça que je me réponds Alors nous, nous comprenons qu'il s'agit effectivement pas de pouvoir simplement avancer comme ça, comme tout le monde, mais il s'agit de pouvoir réellement comprendre en réalité ce que c'est Dieu est pour nous. C'est ça l'erreur qu'en fait que les enfants d'Israël ont eu à pouvoir commettre. C'était la foule en fait. Ils sont bien sortis, mais n'ont jamais très bien saisi en fait réellement que c'était une question de pouvoir réellement croire toi à ce que Dieu a dit. C'est très important et pour nous aussi qui sommes arrivés à, à ces temps ici comme les scènes écritures le disent je pense dans, dans le livre des Corinthiens je pense hein, où il est dit qu'effectivement que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ah, nous qui sommes donc arrivés à la fin de de ces siècles. Nous devons être conscients qu'il ne s'agit pas comme nous l'avons eu à pouvoir entendre aussi. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un éboueur. C'est-à-dire un éboueur ramasse les saletés. chose que vous n'avez pas besoin, effectivement, il va y ramasser, effectivement. Mais le Seigneur ne vient pas ramasser les saletés. Non. Il vient chercher un peuple. Amen, amen. <rire> oui, nous sommes reconnaissants, notre Dieu. Parce que c'est lui qui fait le choix. Et puis, il a vraiment dit aussi, clairement aussi, pour que nous ne puissions pas être dans le flou, mais il a dit, cest okay, euh, ils seront donc, c'est-à-dire que, euh, sans tache ni rides, ni rien de semblable, ne sont pas des déchets. C'est précieux, en fait. C'est ce qui est précieux, en fait, que le Seigneur, notre Dieu, euh, cherche davantage. Et bon, nous, nous avons été tirés de la saleté, et c'est lui qui est dans tous les pouvoirs réellement nous parfaits, qui nous travaille effectivement aussi dans notre conception, notre logique, notre façon de pouvoir penser, qui est tellement souillée. Parce que nous avons été conçus dans l'uniquité, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, effectivement, notre conscience, le subconscient, notre mémoire est vraiment complètement souillée, même notre intérieur, effectivement. C'est pour ça qu'il nous a dit dans sa parole que sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est. Nous comprenons maintenant l'objectif de Dieu, en fait, ce qu'il cherche par la prédication de la parole. C'est pour ça que nous l'avons entendu dans l'Epsom. Il dit, mais si la trompette... Qui, après la il dit, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Amen. Vous comprenez Parce qu'il plus long, on dit, mais si la trompette a un son confus, qui va donc se préparer C'est-à-dire il il faut que la trompette rende un son clair. dont ton père, il va pouvoir distinguer ça, c'est le son de... Rassemblement, deux trompettes. Ah, vous vous souvenez Les deux trompettes. Ah oui, oui, oui. Vous vous souvenez, nous l'avons lu ici, dans le nombre. Hein deux trompettes. Lorsque celui-ci est rétenti, on doit bien comprendre que ce n'est pas pour partir, mais pour le rassemblement. Donc nous avons besoin de pouvoir réellement hein, avoir ces, ces discernements de l'esprit. Oh oui, mon frère et ma sœur, le Seigneur nous aime tellement. Et c'est vrai, vous me direz que c'est un don. Mais regardez très bien comment les scènes Écritures nous apprennent les choses pour que nous puissions voir comment Dieu met ces choses à notre disposition. Dans le livre de Proverbes, je pense, entre chapitre 8 ou chapitre 9, regardez bien. Il dit ici, je pense, Proverbe, je suppose que c'est cela. Nous allons probablement le trouver. C'est que. Voilà. Alors, il nous dit ici, chapitre 8, verset 1, il nous dit « La sagesse n'écrit-elle pas L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix Mais c'est au sommet des hauteurs auprès de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes à l'entrée de la ville à l'intérieur de Porte, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Vous entendez Amen. Stupide, faites quoi Donc nous pouvons apprendre. Ah, bien sûr, il y a les dons de discernement, mais nous pouvons aussi apprendre. Mais bien sûr, mon frère et ma soeur. Parce que par la parole de Dieu, nous arrivons à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais bien sûr que oui, mon frère et ma soeur. Oh oui. Plus Dieu nous enseigne, plus l'Esprit du Seigneur prend le contrôle de notre âme, les yeux s'ouvrent, alors nous savons discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors nous pouvons comprendre qu'effectivement que ceci est la vérité et ceci n'est pas la vérité. Bien sûr, monsieur. C'est pour ça qu'il nous a dit que, que c'est lui qui a des oreilles entend effectivement ce que l'Esprit dit donc aux églises. C'est pour ça que nous comprenons effectivement les choses, de telle sorte que le Seigneur nous a accordé cette grâce. Je donne juste un exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand on vous dit que, dans, comme les autres églises, effectivement, que vous devez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et pourquoi vous n'allez pas accepter de pouvoir vous faire baptiser en ce nom-là Enfin, en ce titre, pardon, parce que ce n'est pas le nom, c'est les titres, effectivement. Pourquoi vous ne voulez pas aller vous faire baptiser dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit est-ce que vous avez compris? Ça, ce n'est pas un don. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris par les saintes Écritures que le baptême dont ils font, effectivement, c'est dans les titres. Mais le vrai baptême, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Donc vous savez discerner. Et quand il dit ça, ce n'est pas la vérité, bien qu'il peut vous lire. Et ceci n'est pas la vérité. Et ceci est la vérité Donc vous savez discerner. Vous comprenez pourquoi il est tellement si important, mon frère et ma soeur, de pouvoir être très attentif. Parce que ce n'est pas question de groupe. Parce que vous savez aussi, mon frère et ma soeur, que même si vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que votre voisin l'a fait, votre voisine l'a fait, et toute l'Église l'a fait, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Vous savez, dans les scènes Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, nous lisons l'Écriture, il nous dit ceci. Remarquez bien, vous connaissez cela, mais je voudrais juste qu'on le lise encore un peu, et puis nous pourrons voir ce que les seigneurs. Que nous, un Corinthien au chapitre 12, il nous dit ici qu'il tira. Un Corinthien au chapitre 12, il nous dit aussi... Mm -hmm, les versets... Il euh, va partir du verset, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez encore des païens, vous vous laissiez entraîner par des, vers des idoles muettes selon que vous étiez conduit. Vous vous souvenez Verset 3, il dit C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, ne dit Jésus il y a un terme, est un C'est impossible. Hein vous comprenez ce qu'il dit, non Vous avez compris Et puis il dit Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez Je l'ai toujours eu à pouvoir dire, mais tout le monde répète que Jésus est Seigneur. Parce qu'on l'a entendu de quelqu'un d'autre. En fait, quand tu dis qu'il est Seigneur, tu répètes ce que quelqu'un t'a dit. Donc c'est lui qui l'a dit, lui, il était convaincu qu'il était son Seigneur. Mais toi, tu as répété, en fait, ça n'a pas d'influence sur toi. Mais quand maintenant, c'est si Jésus a l'influence sur toi... Tu as réalisé effectivement sa seigneurie à ton endroit. Alors tu dis, Jésus est vraiment seigneur. Alors quand il devient ton seigneur, les choses changent. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est là que nous comprenons aussi qu'effectivement, que les problèmes, le problème, c'est le cœur et ce que nous avons laissé entrer dans notre cœur. Ce qui est entré dans notre cœur va influencer toute notre vie dans la marche spirituelle aussi. Ah ben oui, si vous avez fait entrer vraiment Dieu dans votre cœur, l'influence sera aussi profonde. Pas de l'homme, mais l'influence sera de Dieu. Et si l'influence est de Dieu, vous serez vraiment très amoureux de lui. Amen. Vous, vous comprenez Donc, quand on est amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe bah, Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne savez pas. Quand on est amoureux de quelqu'un, vous voyez, vous souriez parce que vous savez, l'effet que ça produit. N'est-ce pas Oui, ça ça. Là. Alors, quand on est amoureux de Dieu, ça se passe comment Je n'ai pas entendu des Amen. Oui, mon frère et ma ben, ça Non, il faut que nous considérons les choses de la bonne manière et à leur juste place. Et c'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir aussi faire son travail pour que nous, nous ne puissions pas être de ceux-là qui disent, nous savons de là, et puis là-bas, nous ne croyons pas vraiment. Parce qu'il y en a comme ça. ça. Ça me fait rire parce que... Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai que... Qui sont, qui sont tellement attristantes, mais et nous prions que Dieu nous aide. Nous prions que Dieu nous aide pour qu'il qu nous ouvre effectivement aussi les yeux, seulement les yeux, mais les yeux du cœur. Vous connaissez, c'est Ephésiens, c'est écrit ça. Hein? Est On nous dit cela, parce que bon, regardez bien comment il, il exprime cela dans les scènes les Écritures, je pense, c'est oui. Chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Je crois que c'est cela, oui. Oui, Ephésiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset.. Euh, Merci. 9, Ephésiens 1, verset 9, il dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. » Vous vous souvenez Nous l'avons lu jusqu'à un certain verset, n'est-ce pas Je crois que c'était avant-hier, hein Nous l'avons lu du verset 4, si vous vous souvenez Nous avons, nous soyons saints irréprochables devant lui. Vous vous souvenez quand on doit parler de l'image, n'est-ce pas Il est l'image du Dieu invisible. Vous vous souvenez Amen. La relation qui s'est passée Vous vous souvenez Amen. Ok. Alors, ici, nous lisons aussi, parce que, euh, jusqu'au verset, euh, verset, verset 5, nous l'avons lu, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 5. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont tu nous as favorisés dans le bien-aimé. Ce n'est pas comme ça chez vous hmm? <rire> ok, nous allons alors aller dans la même rubrique que vous. C'est donc dans les livres des Éphésiens, Et, et c'était au chapitre 1, d'Ephésiens, et nous lisons le verset 5. 1, hein? ça, pardon. Euh, Éphésiens, pardon. Oh oui, c'est Éphésiens. C'est au verset 6 que nous étions. C'est ça il dit, Oui, euh, oui c'est ça. Verset 5. Donc, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. C'est ça, hein En lui donc, nous avons la rédemption par son sang. Vous avez compris La rémission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc Dieu nous a donné la sagesse. Amen. Vous comprenez ça Amen. Bien sûr. Il nous a donné la sagesse. Parce que vous le croyez. Amen. Vous vous souvenez dans Job Amen. Job chapitre 28. L'or, nous savons le tir. Les diamants aussi. Les pièces ici et cela. Mais la sagesse, d'où vient-elle Vous vous souvenez La Bible dit, j'ai entendu parler, mais n'est pas avec moi. Juste, juste, juste, juste Job chapitre 28. Parce que nous devons comprendre ce que Dieu nous a donné, nous. Et pour être sûr aussi qu'il nous l'a donné. Parce qu'on peut se poser des questions. Hein? C'est quoi effectivement Regardez Job au chapitre 28. C'est ça. Ça Voilà. Ah, voilà. Mm -hmm. Vous permettez que je lise, n'est-ce pas oui. Verset 1, il dit Il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer s'étire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est, il est suspendu, balancé, loin des humains. Je, je pense, mon frère et je, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Les, les frères ou les sœurs qui sont assis, là, qui ne me voient pas ici, je voudrais, tu peux venir ici devant, mon frère. Je pense que je vais demander à un frère Zachy. Trouve un moyen pour que peut-être que les chaises-là soient déplacées, parce que je voudrais qu'on voit au moins tout le monde, parce que le béton ici, pour aujourd'hui, il est en train de cacher. Alors tous ceux qui sont ici pour le moment-là, qu'on mette peut-être les chaises là-bas, ou ici, quelque part ici, peut-être après la prédication, on changera. je demanderais que vous passiez par ici pour qu'on se voit mieux. Parce que quand on est derrière le béton, parfois on ne se voit là, pas tellement très bien, les sommets ils peuvent venir. On se met ce côté-ci. Voilà, pendant que cela, bon, je ai lis avec vous ici. Alors vous avez... C'était 28. Hein. Job 28, je pense. Hein? Voilà. Alors, il dit, on était au verset? Verset 5. Il dit, la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Vous entendez? L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Est-ce que vous avez compris? Donc là, on trouve de l'or. L'oiseau, quand même, ne va pas chercher de l'or. Donc, il n'en connaît pas les sentiers, vous comprenez? Alors, il dit bon, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier animaux ne l'ont point foulé. le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans le rocher. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse. Où se trouve-t-elle Parce que l'or, on peut le trouver. Même si on peut prendre une chaise dehors, en enfin, si c'est difficile de prendre mon frère Zaché, même si c'est difficile de prendre une chaise, ça peut rester là, mais dehors, on peut prendre une chaise. Demande à un frère, de t'aider frère Roby, je ne sais pas qui c'est, mais t'aider à mettre quelque chose là, que ça soit. Il n'y a pas de problème dans mon bureau, dans le coin, là-bas, il y a encore des chaises, on peut déplacer. Alors, écoutez, nous y sommes ici, le frère il est ici. Attends, voilà. Voilà. Mais, verset 12, il dit, mais la sagesse, où se trouve Où est donc la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît pas le prix, et ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Est-ce que vous comprenez Donc ça, on cherche où se trouve la sagesse, et aussi où se trouve aussi l'intelligence. L'abîme dit, elle n'est point à moi, et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l de, contre, contre, contre, contre de l'or pur, et ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre les saphirs. C'est quand même extraordinaire. Donc, effectivement, comme on dit, la sagesse ne peut même pas se comparer à l'or pur, à l'argent, à l'or d'ophir, ni contre le précieux onyx, effectivement, ni contre même les saphirs. Alors, elle ne peut même pas se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'enfant. Le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie ne point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Mais maintenant, c'est tellement si précieux. D'où vient donc la sagesse Parce qu'on a fouillé, on a regardé, on a demandé, il n'y a rien. Donc effectivement que bon, l'or, on sait le trouver, mais partout on a posé la question, ben, ils ne savent pas où se trouve la sagesse. Vous savez, c'est que quand je lis toujours ici, il dit, c'est quand même extraordinaire. Verset 12, il dit. Il dit, l'homme n'en connaît point les prix et il ne se trouve pas dans, les, dans la terre des vivants. L'abîme dit, et n'est point en moi et la mère dit, et n'est point avec moi. C'est quand même extraordinaire. Ça c'est quand même extraordinaire. Mais là on dit, mais mais bon, d'où vient donc la sagesse ou la domaine intelligence Elle est cachée aux yeux des, des tout vivants, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Et le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler.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 C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui, mon frère et ma soeur, le Seigneur nous a donné la sagesse. Le problème, c'est nous. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Que ce soit la sagesse, que ce soit les discernements, Dieu nous a donné. Nous l'avons entendu ici, même si nous n'avons pas le don des discernements, mais Dieu nous a appris à apprendre ce que c'est, à discerner les choses. La différence des choses, sans mon frère, sans ma soeur, tu peux le faire. Parce que Dieu t'a enseigné, puisque l'Écriture dit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est écrit comme cela. Ça, vous le croyez Alors maintenant, regardons l'éphésion où nous lisons, effectivement, où nous étions, effectivement, il dit, ici, nous étions au verset 7, hein. nous relisons verset 7, il dit, donc, en lui donc nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous avons compris non nous faisons donc connaître le mystère de sa volonté, quelle grâce c'est vrai non Dieu nous a fait connaître parce que si le Seigneur attend que toi et moi nous fassions sa volonté Dieu doit nous faire connaître quelle est sa volonté c'est vrai ou pas Toi et moi, nous sommes censés pouvoir connaître la volonté du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire que comme nous le disons, comme nous le croyons, en disant que bientôt nous allons partir, bientôt nous allons rentrer à la maison, c'est-à-dire que nous partons avec le Seigneur, puisqu'il a fait la promesse de revenir, mais que je vais partir avec le Seigneur dans l'enlèvement, sans réellement avoir accompli ce que Dieu attend de toi. Parce que ça, ce n'est pas moi qui dis, la Bible le dit, les Hébreux le disent. N'est-ce pas vrai Hébreu chapitre 10, il est dit, hein, je pense que nous l'avons déjà lu, je redis simplement, il dit ici, nous, hébreu chapitre 10, effectivement, nous, nous lisons ici à partir du verset, euh, euh, verset 35, verset 35, verset 36, Hébreu 10, verset 35, 36, il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à la quête d'acheter une grande rémunération, n'est-ce pas Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc promis. Ce qui nous est promis, c'est quoi C'est ce qu'il est dit en dessous. Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Donc c'est-à-dire que la promesse de l'enlèvement. Donc, ah, pour que toi et moi, nous puissions prendre part à cela, eh bien, nous devons avoir accompli la volonté des Dieu, la volonté parfaite des dieux. Autrement, si tu es toujours dans l'illusion, tu peux pas espérer. C'est que la Bible dit clairement, après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est qu'il est a non Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc promis. Donc moi, dans ma vie, je dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Je cherche, je me bats, je dois quand même comprendre. Mais ce n'est pas moi qui dois deviner la volonté de Dieu. Il s'agit que Dieu puisse même m'exprimer quelle est sa volonté. Et par quel moyen Dieu peut-il me faire savoir effectivement Mais par la prédication de sa parole. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors quand je sais que ça c'est la volonté de Dieu, je m'y accroche. Et c'est la parole de Dieu, je m'y accroche. Alors Dieu accomplit effectivement cela. Et ce qui est très important, nous retournons dans l'Éphésiens, Alors il dit, nous faisons donc qu'il à sa volonté c'est si le bienvenu à des saints qu'il a formé donc. Il avait formé donc en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient donc accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont donc sur la terre. En lui donc, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, toujours, hein, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Quel bonheur, mon frère et ma soeur. Nous voyons que ça, c'est quelque chose, votre attention, s'il vous plaît, c'est quelque chose qu'effectivement, que qui ne peut pas se tromper et qui ne peut pas manquer. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Il faut qu'on sache cela. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème a toujours été avec nous. Vous remarquez très bien, frère et sœur, c'est question de pouvoir recevoir ce qui vous est donné de la bonne manière. Mais j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, frère, vous avez tellement traversé des églises et des endroits, des doctrines qui ont été tellement sémées, ont pris tellement des racines, que quand Dieu parle maintenant et place à ses c'est difficile. Ça veut dire que ça travaille d'abord effectivement ainsi, et puis bon, on commence à vous poser effectivement des questions, parce que quand la parole de Dieu vient, s'il trouve une, une terre bien défrichée, elle produit ce que Dieu attendait. Le jour de la Pentecôte, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont entendu la parole de Dieu. Vous vous souvenez, non Amen. La Bible dit quoi Si vous remarquez très bien comment les choses se passent, effectivement, bien qu'ils avaient été, effectivement, ils ont eu à pouvoir avoir des enseignements auparavant, vous avez entendu ce qui s'est passé La Bible dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Ils ont vu Dieu en action ils ont posé la question, Maintenant, ils n'ont pas dit, Bon, on va d'abord aller demander d'abord dans nos églises comment ça se passe, que si c'est conforme ou pas. Là, sur place, quand ils ont entendu, effectivement, ils ont posé la question, mais oh homme, oh, frère, qu'est-ce qu'on fait Juste sur place, ils ont reçu, effectivement, la parole de Dieu, ils ont accès d'être baptisés, effectivement, le Saint-Esprit a pris les déçus. Le grand problème avec vous, c'est les raisonnements, en fait. Vous raisonnez beaucoup et c'est le grand danger, mais c'est ce que je peux... Comprendre, effectivement, aussi, parce que nous sommes à l'âge de la Odyssée. L'âge où la connaissance a beaucoup augmenté. Et quand vous pouvez voir, effectivement, comment vous-même vous raisonnez, effectivement, en rapport avec les choses. C'est un âge tellement problématique et très, très difficile. Frères et sœurs, recevoir le baptême du saint ne n'est pas être compliqué. Non, vous me regardez, mais c'est 100% la vérité. Le saint Esprit, vous pouvez même le recevoir maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire même et un an, dix ans, ou deux heures, ou trois heures. Non. Ici, même aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir Mais c'est vous-même. Les raisonnements. Il y en a des ceux qu'on les a enseignés. Oh, quand vous voyez quelqu'un faire comme ça, comme ça, ce n'est pas des dieux, parce que, d'après ce que le prophète a dit, frères et sœurs, ils ont la théorie, mais jamais la pratique. Mais c'est sûr et certain cela. Et quand on vous enseigne comme ça, vous commencez même, vous commencez même, vous risquez même de, de mépriser le Saint-Esprit qui agit. Comment toi tu peux savoir si le Saint-Esprit tu n'as jamais goûté ce que c'est Beaucoup prêchent le Saint-Esprit, ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils sont tous charnels. Bousculez-les un peu comme ça, ils deviennent heureux. Faites un peu comme ça, ils commencent à te critiquer. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas critiquer. Il doit être spirituel. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu es spirituel. Donc, tu dois conduire le peuple à recevoir. Le grand problème, c'est le peuple. Les prédicateurs ont détruit beaucoup de gens. Hein. Si aujourd'hui, on voit des frères et des sœurs qui ne savent pas tellement faire la différence. Pourquoi Parce que celui-ci sort, il dit ça. Celui-ci sort, il dit ça, effectivement. Et quand ça sort, effectivement, ça embrouille, effectivement, aussi. Et même, ceux même que le Seigneur parle, effectivement, ils sont tellement accrochés dans leur pensée, effectivement, ils ne veulent même pas lâcher quelque chose. Parce que pour que le Seigneur puisse arriver à pouvoir faire quelque chose, il faut qu'il soit 100% dans la chose. Quand je parle dans la chose, c'est-à-dire que la parole doit être à 100% lui. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur une dessus des déchets, monsieur. Non, monsieur, le Saint-Esprit suit toujours la parole. Amen. Ma parole à moi non. La parole de qui Ah ah Alors, il faut que... C'est pour ça que vous avez remarqué que le jour de la Pentecôte, effectivement, les apôtres n'avaient pas leur parole. Ils avaient la parole du Seigneur. Bien sûr, le Saint-Esprit est venu sur la parole, parce que c'est lui qui donne la vie dans la parole. Voilà pourquoi, frères de dit après avoir entendu la parole de la vérité, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est la, la raison pour laquelle Dieu envoie la parole. Cette parole, il envoie pourquoi Il n'envoie pas pour rien. Comme ça, parce que quand chaque fois que Dieu parle, effectivement, il y a toujours un but. Dieu dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et il existe. Amen. Donc, si c'est la parole de Dieu, effectivement, alors elle doit produire. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici. Nous restons un tout petit peu. Regardez très bien, frères et sœurs, pour que vous compreniez. La parole qui est apportée par les pentecôtes, ou bien les, les méthodistes, va produire certainement des méthodistes. Parce que l'esprit qui est dans cette parole est l'esprit des méthodistes. Fera de vous que quand vous le recevez, vous agirez comme un méthodiste, sans même le vouloir, mais vous devenez un méthodiste, évidemment aussi, si vous êtes peut de ménonites, vous serez comme des Ménonites, comprenez bien cela, c'est parce que ça doit vous faire agir comme des Ménonites, effectivement, puisque ce n'est pas parole de Dieu, c'est un mélange. Il y a un autre esprit qui rentre là-dedans, effectivement. Vous la croyez, vous devenez comme cela. C'est aussi la même chose. Aussi, je vous dis, effectivement, les Branhamistes aussi, ils ont une parole qui dit, ah, le prophète a dit, en fait, ce n'est pas ce que le prophète a dit. On a insufflé un esprit d'interprétation dans les choses de Dieu. Alors, vous ne vous, vous voyez pas, alors ça produit effectivement aussi les Branhamistes. Vous avez remarqué, effectivement, que quand vous marchez dans la rue, effectivement, vous regardez la personne, vous dites, hum, c'est ci Un jour, je voyageais. Ne vous soyez pas offusqués. vous savez que je voyage beaucoup, je ne je sais pas, je pense que dans quel pays je partais. Je ne sais plus très bien. Ce y dans un pays. Mais je crois. Alors, je suis arrivé à l'aéroport, c'était un, un pays d'Afrique. J'arrive à l'aéroport, et là, je pense que je devais changer d'avion. Je vois un couple, peut-être peut -être, euh, hollandais, c'était un monsieur et une dame, et euh, ils venaient donc marcher, et là, à côté, et puis bon, moi aussi j'étais ici à côté. J'ai tourné mes regards, je les ai regardés. J'ai vu qu'ils étaient quand même un peu différents. Je regardais encore et j'ai dit, mmh. euh, c'est si je pense qu'ils doivent avoir quelque chose avec le message. J'étais debout, je regardais. Je ne connaissais pas. Évidemment, quand je suis rentré, j'étais invité euh, là -bas. en Allemagne. J'arrive là-bas, je retrouve la même dame avec euh, la même personne. Oh, frère, s'il si y a quelqu'un qui s'accroche au tonnerre dans cette ville ici, qui aime bien vraiment parce que lui... Il n'y a pas autre chose qui est qui lui importe. Effectivement, c'est bien lui. C'est lui que tu vois. Qui est... Eh bien, c'était la personne que j'avais rencontrée sur le chemin. Ça veut dire quoi, en fait Vous serez étonné en disant, mais frère, quand même. Non, frère. Quand vous avez cru quelque chose qui a une déviation, vous avez un esprit dévié. Si vous regardez ce qu'on appelle les les sœurs les, du dernier jour, les mormons. Vous, vous suivez, regardez ici, frère. Vous êtes venu ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Je crois que Dieu a voulu que vous soyez là. Oui. Ne vous fâchez pas. Si vous vous fâchez, ce n'est pas contre moi, contre Dieu. Alors, vous connaissez les mormons oui. Quand vous regardez les mormons, ils vous dégagent autre chose. Vous savez que ceux-là, c'est les sept du dernier jour des mormons. Les témoins de Jéhovah, la même chose. Et ici, ce qui se passe, ce que vous direz, mes frères, ben, euh, ils ont quand même cru le message. Mais ben, en fait, oui, ils dégagent, justement, ce qu'on appelle l'esprit du message. Quand vous le voyez, je crois que vous aussi, quand vous voyez cela, on dit, on dit, mais, vous avez remarqué une fois, des gens dire, Oui, oh, mais vous êtes des brunamis, effectivement. » En fait, vous avez entendu On ne dit pas que vous êtes des chrétiens. On dit que vous êtes des brunamis toujours faire attention, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est pour que vous compreniez la différence, effectivement. On devait vous regarder et dire, oh là là, ça c'était un chrétien. Celle-ci, c'est une chrétienne. Parce que le message nous conduit à être des chrétiens, pas à être des pranamistes. Parce que si on est ben, c'est l'esprit de William Branham, qu'on est en train de pouvoir insuffler dans les gens, okay, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que nous devons comprendre que, c'est pour ça que quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être des banalistes. Non, parce que le, le, le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire en fait dans un système ou dans un esprit qui n'est pas l'esprit de Christ. C'est pour que vous compreniez très bien ces choses. C'est nécessaire. Parce que quand vous battez la porte, ah, quand on dit, nous sommes banalistes, gloire à Dieu, nous sommes dans le message. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas dans le message. On vous dites effectivement, mais vous êtes effectivement dans un système. Parce qu'on vous catalogue déjà. Donc, qu on ne dit pas que vous êtes des chrétiens, vous êtes des brananistes. Que vous êtes dans un système des brananistes. Mais quand on vous regarde, effectivement, quand on voyait Antioche, on n'a pas dit que ce sont des polistes, ce sont des, des pieristes, ce sont des janistes. Non, Ouh, ce sont des chrétiens. C'est d'ailleurs ça le but de ce message du temps de soir. Et quand les gens nous regardent, ils ne disent pas des bradamistes mais des chrétiens. Parce que c'est comme cela, comme il a chanté l'ancien évangile. Hein? Donc comme cela revenant effectivement comme aujourd'hui, mais ils sont comme au jour d'autrefois. C'est la pentecôte, effectivement. Et c'est cela, effectivement, la vie du croyant. C'est pour ça qu'il dit ici, effectivement, qu'après avoir entendu la parole de la vérité, c'est la chose que nous devons bien comprendre, mon frère et ma soeur. Parce que sanctifié pas ta vérité, ta parole est la vérité, je suis le chemin. Ah ah, personne ne peut être la vérité, moi je ne le suis pas. Il n'y a qu'un seul qui est la vérité. Donc après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire que l'évangile de qui L'évangile de Christ c'est cela, c'est comme l'apôtre Paul dit, mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Oui, on n'a pas besoin que les hommes connaissent. Non, non, non c'est pas nécessaire. Non, Alléluia. moi, je ne suis pas mort pour toi. Alléluia. Il dit, mais nous nous prêchons. C'est écrit, hein. Je crois que dans Corinthiens, je pense, hein, si vous regardez effectivement cela rapidement, je pense que en Corinthiens, je pense que tout cela, je vous ai aussi si on trouvé cela, en hein, aussi, c'est que. on dit Corinthiens, je suis de 4 c'est ah, vous quand même Et... crois c'est... Ah, ouf, alors... Vous euh... Je Je suis dans ma vie, mais je suis dans Voici donc attendez un instant, je dois d'avoir trouvé... Écriture, effectivement. Eh ben, voilà, merci. Oh, que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 4. Merci, mon précieux frère. 1 Corinthiens 4, merci beaucoup. C'est 2 Corinthiens 4, pardon. 2 Corinthiens, je dis dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Euh, et, ah, et il nous dit Je peux commencer au verset 3. Hein? Verset 3, il dit Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence en fait qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de... Merci beaucoup. Nous ne nous prêchons pas... Qu'est-ce que nous prêchons Ah, ah, les seigneurs que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà, c'est cela que c'est cela que nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'évangile de Paul ou de Pierre. Non, monsieur, il s'agit de l'évangile de Christ. Et c'est Christ que nous prêchons. Et comme il a dit, je n'ai pas eu la pensée d'avoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ lui-même, crucifié. Alléluia. Donc c'est cela que nous, et comme il dit, nous voulons toute pensée, toute pression à l'obéissance de enfin, Christ. c'est cela que, là, l'objectif, effectivement, de la parole de Dieu, comme nous le disons, effectivement, ici, après avoir entendu la parole de la vérité, effectivement. Nous remarquons quelque chose de très important. Il dit, nous avons été... Ah, pardon, je suis déjà en Ephésie. Galate, Nous remarquons quelque chose de très important. Ici, il dit... Il dit, oui, verset 13, il dit, ah oui, il je... dit donc, euh, en lui, donc, verset 13, vous aussi, après avoir, vous aussi donc, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez donc cru. Vous comprenez cela donc, votre foi est fondée sur lui. Nous avons donc cru en lui, effectivement, et la foi, elle est profonde. Alors, il dit, c'était, non, non, vous avez écrit, et cela dit, vous avez écrit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ça, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu, le désir profond de Dieu, ce que celui qui entend la parole de Dieu, et qui croit effectivement au Seigneur, il reçoit le pardon de ses péchés, et s'il croit qu'il a reçu le pardon de ses péchés, cet homme est justifié. Ah oui, alors là, qu'est-ce qui se passe effectivement Ah ben, le Saint-Esprit vient pour pouvoir maintenant sceller ce que la personne a. Est-ce que vous comprenez Bien sûr qu'on passe par la sanctification. Mais comme vous vous souvenez, les jours où l'apôtre Pierre était dans la maison de Corneille, il a prêché l'Évangile, et quand ils ont entendu que le pardon a été accordé, en croyant seulement cela, le Saint-Esprit est descendu. Et après, ils ont eu le baptême. Donc, Dieu fait tout en une fois. Il peut faire tout ce qu'il veut. On ne le contrôle pas. On ne l'enferme pas dans une bouteille. On le laisse seulement dans son, son expression. C'est l'effet d'avoir fermé, enfermé dans la bouteille, qu'ils l'ont manqué, en fait. Mais nous ne voulons pas manquer Dieu. Nous voulons le laisser effectivement dans son expression mais qui le ramène toujours dans les scènes écritures. Et c'est important, mon frère et ma soeur, parce que si nous écoutons aujourd'hui l'évangile, nous ne voulons pas ressembler aux Mormons, nous ne voulons pas ressembler aux Pentecôtistes, nous ne voulons pas ressembler aux Baptistes, ni aux Branamis, effectivement, nous voulons ressembler à Christ. Donc c'est-à-dire que nous voulons avoir l'Esprit de Christ en nous, c'est-à-dire qu'effectivement que le baptême du Saint-Esprit, que Christ vienne en nous, comme il est venu dans les apôtres, parce que les apôtres n'ont pas connu une autre. C'est pour ça qu'il disait, ben non, je, je, je, nous ne connaissons personne d'autre, ce n'est que Christ lui-même. Donc il est absolument important que nous, nous sachions où est-ce que nous en sommes. Et qu'est-ce que nous recevons effectivement quand c'est lui qui doit. Alors il dit, il dit ceci, effectivement, nous continuons à dit. Alors il dit, pardon, il dit vous avez dit, donc qui avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux, de, de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important parce qu'il est parlé de la rédemption. Il est parlé de la rédemption. Donc la rédemption, ça veut dire qu'effectivement, que vous comprenez ce que ça veut dire Vous comprenez ce que veut dire la, la rédemption Et Sinon, je vais vous lire ici, clairement dans les scènes d'écriture, je pense que dans les livres d'Apocalypse, il est dit ici, Apocalypse au chapitre 3, 5, c'est cela, oui. Apocalypse chapitre 5, nous lisons avec vous ici. Allez, voilà. Mmh. Voilà. Verset mmh. 8. Oui. Vous connaissez le contexte, non Quand donc il eut pris les livres, n'est-ce pas Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe. Et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont donc les prières de saints. Vous comprenez, non Parce qu'ici, vous comprenez quand on pose la question, hein et Quand il y pris les, les, les livres, les quatre êtres vivants, vous, vous suivez Et les 24 vieillards, se posternaire devant qui Alors, vous savez, quand on parle de la noce, c'est en rapport avec quoi Vous comprenez Bon, alors en parlant de cela, il y a une, une petite brochure qui a été... C'était en fait la question d'un frère, un pasteur, qui voulait avoir effectivement des éclaircissements sur uh, uh, ceci. Ça a été terminé, Le frères uh, Zaché et notre sœur ont travaillé pour pouvoir uh, l'achever. Vous pouvez demander à notre frère. Vous vous comprendrez aussi, parce que là-dedans, il y a une partie de la rédemption en rapport avec cela. Et quand vous le prenez, prenez-en soin, parce qu'on a fait la remarque, qu'on imprime, on paye beaucoup d'argent... Mais les frères et sœurs viennent, ils prennent quand ils disent on le fait comme ça. C'est un travail qui a été fait par bah, beaucoup, bah, enfin des heures de vos frères et sœurs. Ils s'y Parce que je dois les amener quand Ils voient effectivement dans cela qu'ils qu attendent, effectivement. Donc c'est important que quand vous prenez, pensez que beaucoup ont travaillé dessus. Si vous voulez lire, prenez. Si vous ne voulez pas lire, ne prenez pas pour jeter à la maison. Prenez pour quand même prendre soin. C'est ceci, donc frère Zaché, va s'occuper de ça. Alors, regardez bien, ici dans. Il dit, euh, c'est Voilà, c'est euh, Alors, il dit, verset 8. Nous avons dit, il dit, donc, il dit, verset, verset 9. Il dit, il chantait un cantique nouveau en disant Écoutez bien, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as fait quoi Par quoi De quoi Voilà, la rédemption, c'est le rachat. Est-ce que vous comprenez qu'il a racheté. Vous remarquez très bien comment est-ce que l'Écriture clarifie effectivement ceci des hommes de toutes nations. Toute la... C'est important de comprendre l'Écriture, effectivement. Alors, ici, donc nous lisions dans les Saintes Écritures quand nous étions de lire dans le livre de... de... C'était dans Éphésiens n'est-ce pas C'était Éphésiens non okay. Donc, nous étions au verset, euh, je pense que nous avons lu les versets verset 14, c'est ça, non Ok. Verset 14, il dit, donc, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, il faut un gage, effectivement, pour que toi aussi, tu puisses avoir cette assurance que les rachats me concernent aussi. Parce qu'on dit bien ici, hein, on dit que euh, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Donc, Dieu a payé effectivement, donc c'est dit que Nous lui appartenons parce qu'on a payé les prix. Vous vous souvenez ici quand même Quand nous avons parlé effectivement en réalité que euh, c'est que cela que euh, ça a coûté en fait. Vous comprenez Est-ce que vous comprenez bon, Alors, alors, nous continuons. Alors il a maintenant très bien. Il dit ici, si, si, le verset suivant il dit, euh, il dit, verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, « Ayant donc entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et, et, et ceci est très clair, hein J'aurais encore pour que vous compreniez très bien. Et il dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, votre foi toujours au Seigneur, pas dans les hommes. Est-ce que vous comprenez Le Seigneur l'a dit que tout homme soit reconnu pour... Que Dieu seul soit reconnu pour Donc notre absolu n'est jamais un homme. Mais ce qu'un homme a dit, notre absolu, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez Alors maintenant, regardez très bien pour que vous, vous compreniez encore mieux. Il dit, mais donc, donc il dit, donc votre foi au Seigneur est de votre charité pour tous les saints. Alors quand on parle de charité, on parle de l'amour, non? Donc il est impossible, mon frère, que, que tu sois scellé du Saint-Esprit, que tu n'aies pas l'amour à l'endroit de tes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez L'égoïsme ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient, tu as été racheté, mais tu es vraiment racheté, c'est qu'effectivement, que Dieu t'a nettoyé. Ce que maintenant, ce sont les sentiments. Les sentiments de Dieu qui se manifestent. C'est ça, en fait, que vous devez toujours voir. Parce que, oh, j vous savez, frère, ce n'est pas... J'ai cru que je cru au message. J'ai toujours eu à pouvoir les dire, effectivement, les répéter. Et c'est ça qui me qui cause des problèmes dans tous les endroits. Ce que l'effet de croire le message ne signifie rien. Ce n'est pas un gage de votre salut, ni un gage de votre enlèvement. Ce que Si les gens ont disent ça, on vous a trompé. On vous a vraiment trompé. J'ai eu un message près, ça veut dire que je suis sauvé. C'est comme les gens qui, qui, qui lisent et qui disent aussi, parce qu'il y a une doctrine qui est sortie après avoir lu ce dire oh comme nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons entendu le message, nous avons alors nous avons les baptêmes du Saint-Esprit. Non monsieur, il y a une différence. Tu crois et puis tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit. Le jour, le jour où Pierre est allé dans la maison de Corneille, il a entendu, ils ont entendu la parole de Dieu. Et puis le Saint-Esprit est venu. Ils ne vont pas dire, oh, nous les païens, nous avons entendu, alléluia, gloire à Dieu, nous avons le baptême, baptême Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Est-ce que vous comprenez Ils ont entendu, Dieu a confirmé que vous avez vraiment cru de la bonne manière, alors j'essaie la parole. comme ça que le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est aussi la même chose effectivement avec nous. Donc nous devons bien comprendre les choses effectivement pour que nous puissions être rassurés pas marcher comme ça, non, non, non, non, non, non, je dois être sûr et certain de où je vais. Et aussi la manière dont moi j'avance. C'est pas parce que toute la foule dit comme ça, non, je dois m'arrêter, dit non, non, non, je dois m'examiner, est-ce que je suis comme ça J'allais y arriver, peut-être, si Dieu nous donne le temps. Il est bien, je suis, est-ce que je suis vraiment arrivé comme ça Je peux pas marcher comme ça, il faut que je me pose la question. C'est nécessaire. Alors nous continuons rapidement. Alors il dit, il dit, il dit, pour rendre grâce, il dit, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes proies prières, afin que, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, vous suivez, Amen. et de révélation. Et vous comprenez bien parce qu'on parle de la révélation. Donc là, nous, nous ramenons encore dans les scènes Écritures où le Seigneur a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Alors vous devez savoir effectivement, comme nous comprenons, que ce n'est pas que tu as eu à pouvoir lire la révélation que quelqu'un a reçu que tu dis que j'ai la révélation. Non, il faut que le Seigneur lui-même te révèle aussi la chose. C'est aussi une action aussi individuelle avec Dieu. C'est comme nous l'avons entendu. Si tu vas être baptisé parce que tout le monde a dit je vais être baptisé parce que je crois cela, tu le fais passer par pas influence, ce qui veut dire que ton baptême n'est ne va, pas valable. Parce que la Bible dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, tu dois t'engager, tu dois comprendre. Non, ça, vraiment, je suis convaincu. Et ça, c'est vraiment la vérité. Pourquoi? Le Seigneur s'est révélé aussi à toi. Oui, monsieur, quelque chose qu'on fait sans conviction, c'est un péché. Même si vous croyez, les messages sans conviction, c'est un péché. Oh, frère, c'est quand même fort, mais c'est vrai. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens vous balottent à gauche et à droite. Non, je dois comprendre. Mais maintenant, il faut que le Seigneur vous accorde la grâce parce que vous pouvez aussi croire les choses qui sont erronées, comme les tonnerres qui sont révélées. Parce qu'on a dit effectivement, et vous le croyez, il y en a de ceux qui bondiquent, qui mangent parce que les tonnerres sont révélés. Vous savez, comme je l'avais rendu un témoignage ici, si c'était le frère de l'Angola, vous connaissez cela, non C'était pas moi. Vous suivez Vous êtes fatigué vous voulez qu'on continue Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le frère-là a vécu au tonnerre. Il a mangé, il a avalé tout ce qu'on lui a enseigné, effectivement. Mais ben, les pauvres, parce que c'est les prédicateurs qui l'enseignent. Il boit tout. Mais il n'a pas eu à discerner, quand même. Quand on se lève de la, de la source, effectivement, on peut avaler n'importe quoi. Mais quand on reste attaché à la parole de Dieu, on discerne. Extrapolons, cette, cette doctrine-là de tonnerre, effectivement, a été prêchée dans une province, en Afrique. Dans cette église, effectivement, il y avait une maman assez âgée. Je ne vais pas tellement très bien lire, mais l'écouter quand même. On a prêché, on a prêché. Et c'était un frères, vous savez, quand ça a commencé à pouvoir prêcher. Au début, il n'y en avait pas de tonnerre, mais c'est après que les tonnerres sont venus. Toujours sourd, que révélation divine. Ça, c'est révélation des démons, en fait. Oui, ça, je l'ai dit encore tout Vous pouvez. Je, je l'ai dit, beaucoup de gens écoutent, je dis, dit, c'est la révélation des démons, pas la révélation de Dieu. Non, messieurs. Non, non, non. Et mais regardez bien, la maman était une vieille personne âgée Qui ne savait pas lire Mais écoutait la parole de Dieu Qui a cru à la parole de Dieu Qui a reconnu effectivement ce que Dieu fait dans ses temps Bien sûr, mais quand on est venu avec les tonnerres On a prêché, presque toute l'assemblée a cru Parce qu'on disait Le prophète avait reçu la révélation Le prophète avait dit effectivement Mais moi je suis toujours dit, mais si le prophète l'a dit Dites-nous ce qu'il a dit du tonnerre C'est une révélation bon, On voit des révélations mais, révélations, mais Quand même quand on parle de la révélation de Jésus Christ notre Seigneur La Bible nous le montre Amen ah ben non, la révélation de Tonya, montrez-les-nous quand même. C'est une révélation. Alors si c'est une révélation, donc ça reste à Dieu. Ah ben oui, parce que si Dieu ne l'a pas révélé, c'est à lui. Mais ce qui est révélé, donc c'est à nous. Alors si t'a révélé, alors dites-nous ce qui nous a été révélé. Oh, c'est une révélation. Donc c'est une révélation, ça reste entre les mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez c'est ça en fait le problème. Alors on a prêché, on a prêché, on a prêché, on a prêché. On a prêché. Et tout le monde de l'excitation, effectivement, en dit, oh, l'assemblée entière, y compris, je ne sais pas, mal, ils ont cru, une grande partie, ils ont cru. Et puis on regarde la maman qui était toujours là, la tête baissée, elle dit, maman, alléluia, Dieu nous a visités, il dit, nous a visité dans quoi, monsieur Elle dit, mais les tonnerres sont révélés, mais <rire> Et la maman dit, bon, vous savez, depuis je viens toujours, quand la parole est prêchée, j'ai dit merci Seigneur que sa rente. Mais depuis que vous avez prêché, vous, messieurs, c'est pendant. Que vous avez parlé de tournée, j'ai fait un effort, mais ça ne rentre pas. Je fais tout ce que je peux faire pour que ces tourner en question rentrent, je ne vois pas le chemin. Ça ne rentre pas. C'est bloqué. Que voulez-vous que je puisse faire Maman, crois, maman, crois. Dieu veut dire, mais je veux bien, mais par où ça va passer Ça ne passe pas. Mais c'est normal, monsieur. C'est normal, mon frère, c'est normal. On ne peut pas faire passer les saletés les filtres d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme sain. Vous comprenez Donc, je pense qu'un croyant, un véritable enfant de Dieu, il, il, doit rester dans la vérité, mon frère. C'est la vérité qui nous conduira dans la vérité. C'est la vérité qui va nous sanctifier. Les erreurs nous conduiront d'erreur en erreur. Et quand on est plein d'erreurs, on ne sait plus voir la lumière. Or, la lumière apparaît. Je dans les c'est... Sans savoir où j'étais perdu dans, dans ce, monde sans, ce monde, monde, sans valeur et sans espoir. espoir. Quand la lumière a paru, j'ai pu voir ma nature. Ah, merci beaucoup. Vous chantez sans vous rendre compte quand la lumière a paru. Mais on nous a dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous sommes en de la lumière et du jour où mon frère et ma soeur, ne jouez pas avec votre vie, ne laissez pas votre vie entre les mains des hommes que Dieu n'a même pas appelés, qui ne connaissent même pas Dieu. Frères et soeurs, c'est dans ces temps ici que vous, enfants de Dieu, vous devez être exigeants. Exigeants, exigeants de pouvoir savoir. Et puis, on dit ici effectivement, vous les avez éprouvés. Vous les éprouvez quoi Par donc dons, ils peuvent vous dire non, par la parole. Ce que les apôtres ont dit, c'est que je n'ai pas vu l'apôtre Paul nous parler effectivement des tonnerres. Des, je donne un exemple. Hein. Oh, vous direz, euh, c'est derniers temps les mystères. Non, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, plaçons les choses à leur juste place. Des tableaux doivent être placés à sa place. Il faut que c'est là que je parlais effectivement que sinon quand vous, vous mettez les morceaux comme ça vous allez trouver vous mettez vous allez trouver que au lieu que la, la, la vache tire le, le, la charrue mais c'est la charrue qui tire la vache vous pouvez le lire mais c'est vrai il y a un problème parce que vous mettez les morceaux à, à, à, à la place qui n'est pas là en place, puis ça donne un peu à la fin. Oh, ah, nous avons placé. Puis regardez bien l'image. Oh, regardez bien très bien, frère. Qu'est-ce qu'il va me dire Il dit, mais ce n'est pas possible. Tu n'as pas vu que la vache est en train de tirer. Non, les, les charrues, elle est en train de tirer la vache. Ah frère, il dit, mais regarde, oh non, dis-nous, regarde bien. Il ne veut plus regarder bien. Il dit non, regarde bien. Ici, c'est la charrue qui tire la vache. Alors que la vache tire la charrue. Où est que, où est que, où, comment est-ce que ça va marcher est-ce que vous comprenez Amen. Non, mon frère et ma soeur, il s'agit de votre destination. Il s'agit de se traiter durement, comme l'apôtre Paul dit, pour savoir effectivement où est-ce que j'en suis. Parce que depuis que j'ai cru quand même, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit, je l'ai. Et vous vous, vous vous souvenez, frère, dans les actes chapitre 19, je pense, et quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse, Souvenez, c'est pour ça, quand vous écoutez la parole de Dieu, faites attention, vous rentrez à la maison, vous méditez, vous lisez, et vous vérifiez effectivement avec les saintes écritures ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'il a dit Il a trouvé des cibles là-bas, non Quelle est la question qu'il a posée Ah, avez-vous reçu le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il a passe le hein? Vous voulez qu'on lise, hein Lisons-la, hein, finalement, ici. Acte, donc, acte de... Acte, acte, acte, acte... Voilà. 19, verset 1, et dit... Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva donc à Éphèse, ayant donc rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu, avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Vous avez compris Donc, lorsque vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ah, C'est la question qu'il a posée. Parce que, frères et sœurs, et avec l'évangile de Christ, mon frère, c'est cela la grande tristesse, effectivement. On a trop mélangé. Mais si on laissait l'évangile comme elle était, le Saint-Esprit suivait. Nous croyons, nous expérimentons le Saint-Esprit. Ah oui, oui, oui, c'est cela. Je dis, mais nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'est sûr, saint certain. Il dit, mais alors mais, Il dit, mais, oh, mais quel baptême avez-vous donc été baptisé Vous avez reçu pour que vous n'ayez jamais entendu parler Qui vous a donc baptisé est-ce que vous comprenez Amen. Ah Oui. On a, bon, pour vous prendre effectivement, oh, un saut tel, un mystère tel, mais vous m'amenez dans, dans le mystère, dans le saut, je n'ai pas encore été scellé. Oh, alléluia. Les mystères dans le saut tel arrivent. Oh, gloire à Dieu. Et on a vu l'Antéchrist. C'est bien, on a vu l'Antéchrist. Mais toi, tu es où par rapport à l'Antéchrist Les oh, sauts, les sauts, les sauts. nous, monsieur, les Saint-Esprit, d'abord. Quand j'ai les Saint-Esprit, je comprends maintenant l'importance du son. On a poussé trop la connaissance, on a mis l'expérience à part. Messieurs, je veux l'expérience avec Dieu. Alors la connaissance aura sa juste place. Parce que la connaissance est l'enfant. C'est pour ça qu'on a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs orgueilleux dans le message. Ils vous écoutent là, ils disent, oh, ils n'ont même pas cité les prophètes. Oh, ça veut dire l'orgueillon. Et ils croient qu'ils ils ont la connaissance. Non, en fait, les diables se jouent d'eux, en fait, effectivement. C'est pour ça que nous disons les scènes écritures. vous voyez, c'est parce que c'est ça la tactique de l'ennemi, en fait. Vous avez le temps oui. C'est ça la tactique de Satan, en fait, effectivement, aussi. Faites attention. Il est tellement mauvais, malin, risé, effectivement. Mais c'est pour ça que le Seigneur, lui, il nous apprend des choses, effectivement, pour que quand nous écoutons attentivement, nous comprenons bien que, oh Dieu, ici, on allait nous tromper. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, que dans chaque âge, vous savez quoi Le message est donné au messager. C'est écrit, non il dit à l'âge de l'église, ben comme à l'âge de l'Odyssée, vous connaissez aussi, non Bien sûr que oui, puis je ah, donne. Quand il a donné, qu'est-ce qu'après dans l'âge on lui dit Que celui qui a des oreilles entend ce que le messager a dit non. Vous voyez, et pourtant le diable va bien, faut vous poussez là-dedans. Mais dis non, que c'est lui qui a des oreilles, c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai fabriqué, c'est écrit. Parce que les gens me regardent, peuvent penser que j'ai envie de les raconter ou d'ajouter des choses dans la Bible. J'ajoute rien du tout. J'ajoute rien. C'est simplement que nous voyons les choses claires pour que nous soyons sûrs que si les yeux se ferment, nous le verrons. Amen. Je ne veux pas perdre mon temps à des choses inutiles d'influence des hommes pour faire, faire nombre avec les gens. Non. Quand je partirai, je partirai. Amen. Merci beaucoup. Alors nous voyons ici, chapitre 2, verset 1, dit, et qui a l'église de Fès. Vous comprenez nous voyons aussi au chapitre, chapitre 3 aussi, effectivement aussi, verset 14, nous voyons cela aussi. Il nous dit ici, je pense que c'est cela, oui. Oh, oui, c'est cela, oui. Et qui l'ange de l'église de la Odyssée, n'est-ce pas Et puis, nous pouvons les lire, hein? c'est cela aussi. Et qui l'ange de l'église de la Odyssée C'est bien le temps dans lequel nous sommes, non Et qui donc est de l'église de la Odyssée, n'est-ce pas Voici ce que dit la main, le témoin fidèle, le véritable principe de la création. Donc le message est donné, n'est-ce pas donc, le messager donne le message. À l'âge, n'est-ce pas Et puis, nous courons vite, effectivement, verset 21, toujours dans l'âge de la Odyssée. Il nous dit ici, « C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et Messie assis avec mon Père sur son... » Verset 22, il dit quoi ?« Entendre c'est que le messager... »« Non, non !»« c'est que qui ?»« Ah, ah. !» Il faut faire la différence. Le diable, lui, pensait pouvoir nous avoir. Ah non, monsieur, Dieu a veillé. Amen. Dieu est très sage. Il dit, vous dites, le, le, le messager a dit, mais ça dit, il dit, il dit, non, non, non, non, non, non, non. Ce pas ce que le messager a dit, que vous devez prêter attention, mais c'est que l'Esprit dit. Oh, que Dieu te bénisse. C'est pour ça, il dit que tout homme soit connu pour menteur. Mais Dieu seul soit reconnu pour Bien sûr, messieurs. Mon frère, quand Dieu a dit qu'il a vaincu Satan, il a vaincu. Même dans ses petites tactiques, effectivement, il faut que nos yeux s'ouvrent. Pour que nous puissions voir de la manière claire, parce que la victoire, ça nous l'avons. Et pour cela, mon frère et ma soeur, pour la voir, il faut demeurer dans les choses que Dieu nous a données. Quand on a cette victoire avec ce que Dieu nous a donné, Satan ne peut pas nous mettre par terre. Non, mon frère, c'est pas possible. Il va essayer, il va essayer. Il trouve un homme qui est réellement. Parce que cet homme-là, il est bien équipé, monsieur. Vous savez comment il est? Eh bien, regardons Ephésiens chapitre 6. Celui-là, ne peut pas le renverser, messieurs. Non, non, non, non, non. Il se tient sur la base, sur ce fondement-là. Ah, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout bousculer. Jamais. Éphésiens au chapitre 6. Alors il nous dit ici, Oh, que son nom soit béni. Verset donc, au oh, verset 10, il dit, Oh, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute-puissante, révêtez vous de toutes les âmes de Dieu. Enfin, fait de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Oui, messieurs. Il dit Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Mon frère ne peut pas être mon ennemi. Non, non ma soeur non plus. Non, même si, racontez-moi, il sera toujours. Un, parce que la tactique du diable, c'est que oui, il ne croit pas. Non, non, non, monsieur, moi, je ne vais pas détester quelqu'un. Dieu m'a dit C'est là ma victoire. C'est là ma force, effectivement. Je n'ai pas d'ennemi, S'ils me voient leur ennemi, moi je ne suis pas leur ennemi. Moi je suis pas. Je ne vois pas mon ennemi. Je vois mon frère. Mais s'ils mettent sur son travail, mais moi je dois être dans la victoire. C'est important cela, mon frère, parce que le Maître nous a dit aimez ceux qui vous haïssent. Cela la preuve que tu es un fils de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Cela témoigne que vous êtes l'enfant de Dieu. Ça veut dire que vous êtes parfait. Parce qu'aimer celui qui te déteste, là, oh, tu es parfait. Ah, bah non, oui. Il a dit, mais soyez donc parfait, comme oh, votre personne léluia. est parfait. Okay. Bien sûr, monsieur. Je peux aimer quelqu'un qui me déteste. Alors, c'est ce qui me dit que j'ai vaincu. Bon, ah, alors, regardez. Oui, il dit, mais nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang. Il peut nous tromper. Oui, celui-là, il t'a fait ceci, il les Oh là là, ne fais pas ça. Tu vas tomber dans ce piège. Oui. Mais dis ne pas les dominer, les mais contre les dominations, contre l'autorité, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants. Où c'est Voilà. Et puis nous continuons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Amen. afin de pouvoir résister dans les mauvais jours Amen. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme. Oh. Ayez à vos reins Amen. la vérité pour ceinture. Oh là là, je la serre, mon frère. Oh, oh, gloire à Dieu. Elle est tellement bien serrée. Alors, d'où vient la fausseté, monsieur Elle vient, j'ai dit, là, dehors. Parce qu'ici, c'est bien serré. La vérité est serrée. Et je me tiens, frère, gloire à Dieu. Oh, mon frère. Que Dieu nous aide. Que nous puissions réellement tenir. Écoutez bien, il continue, il vient Il dire, il dit, c'est là, oui, pardon, oui, oui. Il dit, revêtez-vous. Revêtez plutôt la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donne l'évangile de paix. Frère, moi je ne peux pas aller à gauche et à droite apporter des troubles dans les églises, et des divisions, de ceci et cela, pour dire ce que je prêche l'évangile. Jamais, monsieur, l'évangile qu'on apporte l'évangile de paix. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Ne soyez jamais l'auteur d'avoir créé une division dans une église. Et puis tu vas quelque part trouver un endroit, un garage que tu paies des cartons. Et puis avec du bois, puis tu dis oh, Je suis un serviteur de Dieu. Frère, vous suivez des personnes comme ça Ils sont sous la malédiction. Et il y en a beaucoup comme ça. Et à cause des sentiments qu'on a Ah, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu. Non, il ne sert pas Dieu. Non non non non non non, il ne sert pas Dieu, il sert son ventre. Tout. Il ne sert pas Dieu, mon frère. Et puis nous allons nous asseoir pour écouter ces personnes-là. Ils sont ils sont sous la malédiction, vous aussi. C'est vous-même qui allez vous mettre le, la corde autour du cou. Non, la Bible te dit à toi mon frère à toi Massa, tu n'es plus dans l'Église catholique pendant que tu es dans la parole, tu es sorti de l'Église catholique pendant que Dieu t'est maintenant non. Il dit éprouvez les esprits d'abord. Je ne peux pas embrasser tout le monde, alléluia, on y va, tout, tout, tout va, tout là. non, non, messieurs. Et puis en plus, si je dois m'asseoir pour écouter, ça, ça concerne mon âme. Alors, alors alors alors, alors je ne vais pas jouer avec mon âme parce que c'est le cousin de mon cousin ou c'est le papa de mon papa, de mon ceci. Si, non, messieurs, ah, ah, ah. je vais être sûr que ça, c'est la conduite du Dieu. Parce que quand la situation, je viendrai dire, Seigneur, c'est toi qui me as conduit. Et c'est toi qui dois s'occuper de moi. Ce ne sont pas des gens qui sont avec vous comme ça, et puis il y, y a un problème comme ça. Et dit, hey, hey, hey, je ne savais pas c'était comme ça. Ils sont partis. Ces personnes-là <rire> n'ont jamais été convaincues. Mais les personnes que le Seigneur a convaincues, vous aurez des situations difficiles. Ils seront toujours là. Mais <rire> ah, bien sûr, mon frère me dit, oh, mais, Seigneur, où irions-nous et ça bouge à gauche. C'est notre affaire, on doit combattre. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. C'est notre affaire. Nous savons que Dieu est avec nous. Et on peut avoir des situations, mais là, nous savons que l'ennemi a essayé d'entendre les camps. On repousse l'ennemi. Comment on fait On se resserre encore. C'est la vérité, mon frère. On resserre encore davantage. Les de l'évangile les... nous continuons et puis nous allons prier. Il hein. dit, bonnes... la... verset 16, il dit Prenez par-dessus tout cela, oh. <rire> par-dessus tout allez, cela, allez, le allez, bouclier allez, de la allez, foi allez, avec lequel vous pourrez éteindre allez, tous les traits enflammés du malin. Il dit Prenez aussi allez, les casques et du salut allez, et l'épée les de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà mon frère. Alors quand Satan vient, il te regarde. Oh, oh, oh. Il dit, mais il a son armure. La vérité pour ceinture. Il a le casque, il se L'épée de l'esprit. Mais où veux-tu passer? Il fuit son chemin. Alléluia. C'est ça. Un guerrier, monsieur. Un véritable soldat. Si tu es comme ça, mon frère, la victoire est à toi. lève nous